Bonsoir à la famille, avec plaisir nous rentrons la carrière pour capable de boter une nouvelle émission. Mais on en profite justement pour vous dire bon week-end. Bah oui, puisqu'aujourd'hui, c'est le bah, commencement week-end. Mais comme toujours, quand c'est week-end qui arrive en Haïti, on a toujours l'habitude de vous dire week-end casanier parce que, ben là, euh, quand on est en Haïti, c'est un maximum de précautions. Allez, c'est parti pour les infos. Donc, information informations n'a pas à venir avec là. Hein. C'est juste quelques analyses parce que c'est information qui est déjà virale sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, l'autre émission, on va le faire un peu plus tard là ou demain matin, ben, ça va le faire un maximum d'informations là-dedans parce que, Sabral Guinha ou Bataille au niveau de Bel Air avec Maya et j'ai un maximum d'infos pour vous. On va commencé avec le dossier ci là. faut me dire que ce citoyen, il s'appelle Morador saint Mais il est comparable à jour. Il y a une petite similitude. Mais le fait que Gonti ressemble entre citoyen qui est Morador Saint-Ville. Ensemble avec sans Sanjou, eh bien, moi le un bon matin, les et moi, ben, grand l'information qui a circulé sous les réseau, l'information qui t'a fait quoi, que bon, L'Amour Sanjou a un passeport, L'Amour Sanjou a un visa, l'homme Sanjou a un pral Journaliste, que moi eh bien, me dit, écoutez, bon ton, même fini par comprendre que je ne déjà dit à la, quand on dit réseaux sociaux, depuis pour entrer dans le cours en réseaux sociaux, apparemment, ou là quand même pour faire buzz. Mais écoutez, RL Prod, pas verser en logique si là. Non, nous pas lisez nous dans la pratique ça. Faire buzz, non, ça c'est pas, fait pas. non. Si ou même, vous à chercher un média qui fait buzz, eh bien, on pas besoin de même passer là même. Mais grand pile média qui au même ont affiché photo ça comme quoi c'est l'Amossenjou qui a un passeport qui a un visa et puis il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire ben écoutez Arrel pote est-ce que c'est vraiment l'Amossenjou qui lit même sous passeport si là et puis me dit, dire écoutez m'a pas trop information sauf que moi-même m'a mené enquête pam mais le temps de mener mon enquête le citoyen en question eh bien il li même lit euh, capable d'y monter au créneau pour Dénoncer en pile médias média qui sont sous réseaux sociaux et qui compare la clamor sans jour qui dit tout simplement que citoyen, ça c'est l'un sans jour. <rire> eh bien, nous sommes capables de dire en sorte une sorte d'appréhension, bien sûr, parce que quand on est, on compare la clamor sans jour, on dit que c'est l'un sans jour, ben écoutez, il faut vite donner réponse pour dire moi je ne suis pas l'un sans jour. Eh bien, citoyen, ça les mêmes. Il prend la parole pour dire que. Je suis pas comparable à l'amour sans joue, parce que l'homme garde et boé ne l'amour sans joue, on pointu, pas maintenant son nez qui crase, garde et fond, garde et fond l'amour sans joue, c'est pas même du tout, mais ben, écoutez, Mora, ganti, ressemblance tout petit, parce que pas dit côté grimel là, hein, mais de toute manière, il a parlé, et m'a dit pour couper court, avec toutes les sa yo, avec toutes voix émoute sa comme quoi c'est à l'amour sans C'est ça qui fait ça, mais oui, mes cartes électorales là, moi gagner l'MT Haïti monter gagner mais ok mais um, mais penser que pour moi qui parle c'est moi-même yo so je ne choisis moi envie pour me faire nous ouais c'est moi-même pour qui ça moi-même <cười> ah je pour qui ça aille où on parle c'est moi-même pour qui ça aille quoi c'est l'amour so, sans jouvray soh moi qui dois sentir de ressemblant, monsieur, mais, moi, famille, c'est nous, bah, sembler tout à fait. Vous bonnes mœurs, faut que je mette bien plat. Et puis, vous après vous pouvez, l'homme, moi, sans jour, si les mœurs sont prêts, vous moi, même, me, me, vous êtes tournés. Vous bonnes mœurs, so, imaginons, vous êtes arrêts, mais vous l'êtes à m -m -m -m, pour, mon, capitaliser Facebook, média en ligne, média qui haïti. So, moi, ta un pou yo ce voye monter. Vous comprenez? Mais ça m'a montré là. C'est qu'on y a là. Moi, je Immigration, voye voyez, Tout le monde a gardé, bien. Mais je vire vie pas de Vous Immigration qui fait voye Pour mettre si pièce-là. Immigration qui fait du boulot, ça va me faire. ça Ok? Si nous avons une vidéo passer comme ça, c'est parce que c'est parce le téléphone a fait craser, Je me dis, quelle façon faut faire une vidéo Immigration qui fait que vous voyez sa bande. Je vais montrer que je vais montrer que je vais montrer montrer nous je vais Pour montrer nous. Pour nous montrer nous pour nous suspendre je vais montrer montrer que je vais je gardez le bien. Mène, même si le déganda. le bien. Oui, ok. Donc, je vais vous montrer... Je vais vous montrer... Je vais eh, montrer... ça, c'est le qui si vous ça. Ça, c'est le 4 électoral. Ok. Je vais montrer nous licence. Vous avez moi même encore. Excusez-moi, si je pouvez aller dans la vidéo. Sinon, vous pour montrer nous. Ça c'est 80 mènes. Ok? Ça, mes le licenciement Ça c'est ça. Ça nous est le collège à montrer. Amen. Mes licences là. Vous comprenez? Et moi qui ne peux pas faire les réveils. Parce que ça qui a fait sous-dome là, ce n'est pas sous-dome. L'autre monde lié. Et sous-dome. Et moi qui a porté ça là. Moi ta je suis senti que pour moi, ça a été assisté. Je suis utilisé Facebook, je suis utilisé. Twitter, WhatsApp. Vous comprenez pour nous suspendre, parler mal sur une personne, pour nous détruire, pour passer misère, pour nous si ne va pas tomber dans une série de qui ne sont pas bonnes dans la société, qu'on a à nous utiliser. Même si nous ne pouvons pas faire bien pour nous suspendre, quitter nom, en repos pour l'amour sans jour. Mais quoi la sans jour, puis bon basel? Ou compagne moui? moi même, vle ou pas, forme. Mouin même explique, comment qui fait que, mouin te voue, sorti pas pour Haiti. So, certains te mouin sortir sorti pas pour Haïti, le a fait out Immigration, te kembe pas pour après Wapwe plizem pour ou pour Immigration qui me passe Et c'est d'achif, moi même, Téléphone, moi photo premier me passe passe passe passe passe même. passe passe passe passe passe passe passe passe passe passe passe passe passe passe passe passe passe c'est le moyen pour me faire une, une copie, pour me faire une copie, pour me faire l'immigration. C'est pour sortir de la passe-passe à Haïti. Je pareil, de l'autre moyen moi faire passer encore. Et je envie pour me faire une TPS. Parce que son bagage tout le monde a vu tout le monde a vu dans un pays américain. qui est Tout le monde, le il illégal, tout le monde Mon radar, a vu. Bon, alors c'est ville Écoutez-vous, euh, journaliste qui est sur le réseau. Ben, écoutez, il faut faire un maximum de précautions. Parce que, vous ne pouvez pas mentir pendant ce foiré. Mais écoutez le jour que, Yo dis où? que vous avez dit di est-ce qu'on on menti, ben pa connaît soit pour prouver là un sentiment de gêne parce que moi-même même yon fim mentir ok ben nan menti a monti j'en gêner comprenez donc c'est ça que fait même ba yon information toujours prend précaution avec li si m pas sûr eh bien moi mettez ça au conditionnel parce que le journaliste il a le droit de mettre certaines infos au conditionnel information li pas fine trop kwè la dame mais sous gain croyance ou capable de blaguer. Bref, on passe dans l'autre dossier. travail, monsieur. Il est magistrat, le maire de Limonade. Son nom c'est Gestné Dieu Eh bien, il est arrêté par la police. Pour qui ça y a arrêté? est arrêté, c'est parce qu'elle y a un peu de zam là-bas. Mais si a un mauvais affaire. Apparemment, vous êtes capable de dire que, à profiter de image, ça, nous allons le montrer là, que magistrat, ça, il n'est pas capable de faire acquaintance avec des bandits armés ou deux chefs de gang. Parce que, des munitions, ça y est. En pile cartouche 12, en pile cartouche l'autre calibre. Et que je ne dis à la police, font poté dans la caou. je j'en tout ça y est. Et puis, y a une information qui a circulé comme quoi. Ou t'as gain l'autre zame toujours. Ou pourquoi vous voulez ba Ben écoutez, vous êtes un maire. On vous considère comme un maire. Et puis après, vous êtes un délinquant monsieur le maire. Parce que, pensez que, Koto y a, capable de des pour protéger tout. Parce que, chaque côté, toujours gagne un clin bandit. Et par contre, sais est peut-être qui à au tap mené pour être capable de déraciner, on sait le bandit. Mais écoutez, avoir des âmes illégales, gagner il toute munition ça. Moi je pense que vous gagnez pour répondre à la question de la justice pour dire qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça. On regarde cette vidéo ça, et puis on va comprendre. <tiéris> Donc, est On a là c'est... Pendant même... Des... Et qui a passé, c'est Qui sont faits, qui sont de gain De gain, le là, vraiment. Nous disons ça. Parce qu'ils avaient qu'on est à 9 là, ils okay. dit, ben ouais voilà, okay. nous de voilà nous Magistrat, comme nous sommes à nous souhaitons de bonne collaboration pour que justice là là très bien donc pour que la, la justice triomphe la question. Donc nous, mêmes comme juge de bain, comme la police, nous okay. voudrons avec Vous perquisition de pour commencer à collaborer, nous avons une quantité de munitions, nous avons des âmes de longue portée, de revolver, donc bien information. Pendant la parole, il y a une communauté à Cabril et nous, qui dit bien les âmes là encore. Donc c'est que pour voir avec nous pour que <BP> nous évitions toute situation éventuelle. Parce que nous sommes force, Donc nous sommes capables d'utiliser moins du bon pour que tout le bagaille bien marché. Okay? Soit fait un tu petit réflexion tout petit, ou abdite tout okay؟ que il n'est pas le seul parce que soit mené une enquête là sur tout territoire là on a grand pile nèg qui gain baise ça et de nèg qui dans l'état si un magistrat qui dans limonade gen amel, qui est ça nan mel m'a pas besoin d'où pour nèg qui dans porto au prince est-ce que nous comprenne m'a besoin d'où pour nèg qui eux-mêmes qui euh, gain dans alimenter bataille au niveau de certaines régions de la capitale et d'autres régions du pays donc écoutez moi je pense que c'est un pas mais faut pas rester là, la police. Et je pense que je ne dis à là, il faut qu'il ait la police. Pour la police, quel que soit moun qui a des illégal illégales, pour qu'il prendre la main. Et arrêter s'il le faut. Mettre en prison parce que j'en et là. Moi, je pense que la police a pile de bagaille pour le faire. Même si certaines fois, il y a des policiers qui ont même à concointances avec des bandits armés. Pour qu'ils aient à acquaintance parce que c'est pour pouvoir sauver pour tout. tout. non petit périmètre. Périmètre l'entouré avec bandit. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Peut-être que y'a un qui réside, y'a pas entré dans la logique, mais y'a d'autres. Parce que au peur pour y'a mourir, eh bien, y'a obligé d'entrer dans logique si la logique, pas que ça, parce que, puis tant y'a pas de dans la police, peuvent pas résoudre rien Si la eu un boss, Kapjeril, même comme ça, ça veut dire deux copes, ben j'aime Est-ce que nous comprenons? Donc c'est pour me dire que, faut gagner un encadrement, parce que, côté la police a fait travail, si là. Eh bien, il faut encadrer tout. Mais, je ne pas pour la police comme si ils un espèce de jeu de basketball. Parce que quand on tire, ça passe dans le panier et ça tombe. Vous comprenez bien, la police arrête l'homme en question, il paraît devant la justice et puis quelques jours après, il est Et puis, demain, si Dieu veut, il veux, a nos criminel, il est pas capable de dire « nos trois ». Et puis, il croise avec la police ça il s'est arrêté là « bang bang bang ». Est-ce que nous comprenons? Donc, je ne jeudi là, à la, je pense que Monsieur pays arrive à côté. Faut qu'on qui dit. Entre-temps, il y a un groupe gang qui a formé, qui déjà installé li au niveau de Grand Gangouave, Grand c'est bien dans le département de l'Ouest. Ben oui, commune Grand dans le département de l'Ouest. Mais il faut dire que commune, ça, ça arrive pas. J'ai des brilles. Mais écoutez, depuis qu'il y a eu l'élection, nous sommes capables de que Grand c'est une zone rouge dans l'affaire élection. Écoutez, je ne dis là, à la, il y a un gang qui a beaucoup problème au niveau de grand Goave Et ça provoque ta capable de faire sorte de peur à la population. Mais qui y a un monde malgré la peur, écoutez vous fait ça à vous euh, capable de faire un pour pouvoir battre en face de Et il faut dire bien que chaîne bien montée et que vous vous avez parce que vous vous que bandi bandits ne mettent à la genou. Les bandits ne viendront pas en plein midi pour que d'autres m'ont gardé et puis vous pas à faire rien bandi pas capable d'entrer dans ville ça pour décider pour faire kidnapping et puis tout le monde a croisé Brayo. Regardez même Jacques Paul Prince. Si Paul Prince gâté dans logique si là, insécurité grandissante, kidnapping, vol, viol tout ça ben écoutez, yo pas quitter ça, on ta capable gagner du terrain au niveau de Gangouave. C'est ça qui fait. En pile citoyens étaient voyons ensemble pour capable appuyer sous sonnette d'alarme. Nous avons besoin d'un frère, nous besoin Depuis nous qui a nos fait à Depuis que nous de nous même, non frère. pap un groupe gang a planifié qui j'en ai e comment pour planter piquettes dans la, gaye, pao la, nan febrakaj, e gaye la nan commune Gangouave. Nouvelle Lagaye, Gaïe, Paola prend la rue. Individu saillot spécialisé dans le fait de braquage, kidnappé les gens. A sec l'énergie, Gaïe, nouvelle là, pour habitants qui vivent dans la commune Gangouave, les campi. campi Gangouave, un phénomène qui a développé là-dedans. Un phénomène de kidnapping, un phénomène de proposer une indications qui ont fait, nous avons Mais Nous avons informé la mairie, la justice informée, la police informée. Nous avons nous avons environ trois cailles, c'est pour faire, dans le niveau de trois cailles, ça va te faire cailles pour kidnapper le nous mettre. Nous pas à régler nous-mêmes. Les populations de l'arrivée ne sont pas à nous, nous pas à régler, parce si que quand tu te cailles, nous faisons en forme d'habitation de la loi, nous faisons de la kidnapper. Gangs savent, les prennent j'arrête. Ils ont besoin de la touche, nous avons même des contacts policiers pour qu'ils baissent les munitions. Il y a tellement de rires ici, il y a des rires. Je suis allé à même, même, tout tout bon, Depuis que je suis venu, je la Je suis à les de balle. Je pour checker les Je acheter Individu je que la police a suis à Si je suis franchi, descendre. Je ne le pas là. Je ne pas le Je ne suis pas Je Je pas L'idée pour marcher marché libéré, libéré, n'a pas fait Zach Malonetta, n'a pas communiqué Gangouave. Mais qui y a planifié comment pour kidnapper Asec l'énergistin Non, mon mon mon mon mon vérité, il y a quelqu'un qui a un bon contrôle. Il y a quelqu'un qui a un bon Vous connaissez qui est dans ton nom, Emmanuel Fatmouya. Il a arrêté. Il a dit que je voulais que vous ayez besoin monsieur. Si vous avez besoin la bonne est sur monsieur d'ailleurs. Gang Sayo a déjà construit plusieurs cailles pour mettre les gens au dans la localité Varache, première section communale Gangouave, avec Dano qui trouvait dans la 7e section commune gangouave et puis fauchée. Le L'Imême, les C Domingue, Ya Voice Voice. Communauté sous deux habitants qui vivent dans gangouave. Dans les, les, les position pour mal de monsieur, depuis dans 4 et demi, je suis en position de Depuis et demi je en position. Je me battre pour me 20 travail. En descendant, je ne me si une bon position pour me pou masquer. C'est j'ai une bonne position, soit une bon position pour nous masquer. Je ne sais pas me masquer. Je ne pas j'ai me bagay. Je ne me Je pour me masquer. Je ne pas on ne peut pas avoir un brin à à terre. On ne peut pendant dans le verre port là. Ils sont Vous sans pitié, vous avez besoin de l'agent. Individu déclaré, c'est nettoyages nettoyage le fait. Tout ça qui paraît comme obstacle devant vous, il n'y a pas de prendre. Yo. Et bien ça nous connaît pas bon. Nous prenons tout, tout ça. Nous prenons tout ça. Nous et tout ça. Nous a tout ça. Nous prenons tout a Nous prenons tout ça. Nous Tout ça nous connaît pas de Nous tout pour Nous prenons le soir Nous pour nous contre les soins. Tout ça, au gagner pour Et, faire planifier. une fin pour une C'est c'est pas jouette. Solution facile. la changer Et solution ambition. Même dans les choses, ils met non bon Dieu. Mais voilà, y a quelqu'un qui la ville y a un grand baba. Il y a un a un grand baba. la y Il y a un a de ácinette, qui pour de de pression, de on côté c'est pas Depuis pas Depuis eu depuis cobla C'est mari la Il y le a tout citoyen qui a fait effort, en tenant déjà sous, Sans rédit, sans travail, n'en fait kidnapping. Après tout, monsieur, ça tout faire comme ça. Pas monsieur tout comme ça. fait dollars. faut nous prendre millions Il faut Il faut N'a pas souligné. Asek, A sec l'énergie qui n'a pas dormi face à son sac, mandé habitant habitants qui vivent dans les gangouaves, qui sont ce il déjà subi gros attaque et même recevoir balle en bas de bandit sa yo déjà. A ce que les Nergistiens dit, les parce que les gangouaves sont Kidnapping qui il faut nous disions nou di, de CPJ déjà l'ouvrir enquête, je dis que L'idée pour la police, marre et Et puis, bah sort devant la justice. Qui son, commune qui sont communes qui très paisibles, habitants qui peuvent enregistrer les faire il y en haut, il y en bas. Dans milieu, puis en tout cas, merci la famille comme toujours. Un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mon dire à mes amis, moi, je suis capable abonné à la chaîne, si là. Et puis, n'oubliez pas un ben, petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit À la prochaine